Tu permets, je t'en quelques-uns Oh bah z time là <rire> C'est méchant Y'a là monsieur il fait péter la thune Bon oh, c'est L'expérience fait que c'est très mal, c'est très mauvais. Ah, c'est bien de faire pas. Euh, pas... Là, bah, 3, à jurer, hein, 3 c'est difficile à gérer. Attention, le dernier c'est un. L'avant dernier c'est un bot. Non, le dernier c'est un bot. Oula, y'a quelqu'un qui a un qui est en train de lancer là. Ah, là. j'arrive. Occupez-vous de ce qui a se côté Moi ça le mien je peux le gérer. Non, ce qui arrive c'est plus derrière. Si t'as besoin de pousser pas, j'ai encore 700 et des bananes. Non, bah là, par contre. Ah ah ouais, le temps. Euh, par contre, euh, ouais. Elle j'ai c'est est, est. par c'est c'est euh, ouais. ben, ouais. euh... ouais, bon, c'est bon, c'est bon, le c'est bon, Je pas si Mathieu qui va avoir le plus de soins parce que c'est toi qui tank c'est ça qui me gêne, il y a les deux... Euh, a les ouais, paires de si lampes autour au niveau de la table et ça, bloque, là, euh, ça bloque mes tirs et ça me bloque mes, tirs, mes soins ouais. Ah Ouais, ouais on là ouais, on Un mieux, un ah bah... Euh, ouais, ouais, ouais. Ou alors faut pas jouer ces classes là, mais là euh, deux chars ça passe pas ici Parce que là deux ah chars pas... Ouh là. oula Parce que là c'est... quelques ennemis c'est à la fois en fait. Tant pis tu les putains par an le truc, c'est que moi je m'attendais à ce que quand ils arrivent sur moi, ils, ils, ils puissent les cliner sans. Bah, c'est là, je Parce que regarde, toi tu te positionnes là, ceux qui arrivent par la porte, j'ai 3 mètres ouais, mais pour les voir. Euh, Avancez-vous euh, tous les deux, reculez tous les deux, hein. Si, si vous ne voulez pas aller au même endroit, vous pouvez pas Je sais pas s'il y a plus de monde de l'autre côté mais ça un être plus que vous inverser parce que je sais plus le côté où il y a mortel. Ah, ouais, mais je veux juste. Bah, euh, voilà. une voilà. certaine. Tu sais que normalement si tu t'avances bien y'a personne. Enfin tu gères, tu gères y'a quand même. Comme ça euh, l'escalier tu sais que... Il est vraiment pas bien vu que tu avais des trucs dans la merde. T'as pas t'avancer, il est trop Si t'as un dans les salles en bas là. Deuxième en approche. Ouf, ouais, c'est dépassé. J'ai un peu de monde de mon côté. Ah deuxième. Putain, mais ils vraiment chier. Vous avez besoin d'un peu d'aide là ou pas Il se passe des trucs un peu bizarres en salle. Oui, ça ça brûle, ça explose, c'est normal. Un kevlar à faire. Un Un deuxième Par contre, il y a son poids. Ouais. Ouais, c'est les... ah, putain, coup. putain a, combat, il est il m'a dit est de... oh putain ouais ah, t'as pas pris les soins il a 10 il est fou il est pas Euh ouais, passe pas par là il ici en bas non, je passe ah, mon ah, pas le louper, ça fait chier t'as des balles aussi là en bas. Il bah, y, en y en a encore des balles là si tu veux. Putain. Ah il y a des caisses de Ah il y a un plus, un de caisses de un plus, un plus, un plus, un un un un un un un un un un plus, y a un plus, Ouais, c'est en... oh, Putain, il a spawn vraiment pas loin en plus. Il est vraiment pas loin. Hein. Ah, est juste à côté. Le spawn un peu violent là. le temps Attention, Attention, pas prendre trop de dégâts pour la première. Merci. Et les Grenade! Euh, explosif Wouhou Wouhou Pfff Putain Les dégâts que tu prends Ah hein. oh bah n'importe quelle ça. Tu coupes plus de dégâts Le truc que je me rends compte en berserker quand t'es à la régénération c'est à la rue, tu prends pas de quelqu'un, on prend pas de demain pour se venir. Bah c'est pour ça que je le prends tu sollicites une personne en haut. Ouais y'a juste 6 voix. Oh attends, y'en a 6 à 2 franchement ça gère mieux. Elle est décédée la fille. J'ai pas vu une vidéo il y a quand même une team mais 6 personnes. Et Y'a ce qui fait un suicide, il tue toute la team. Mais toi tu vas avoir un peu de problème. J'ai le dépôt, mec. Ouais, mais là... euh. Si quelqu'un me ah. donne 40, je peux acheter un pistolet unique. Ok. Si tu me donnes 50, je peux acheter ouais. euh, Par contre, si je ne pas tout euh... l'extérieur tout seul. Ouais euh, bah moi c'est ça moi je suis très bien là, là il m'embête pas les mobs je peux tous les tanker mais... Je pense que quelqu'un va aller à l'extérieur Faut tenir un peu les spots même quand il y a rien Parce que là moi là y a des mobs qui arrivent dans mon cul je peux pas gérer les trois accès hein Ok ouais, le mec il est... j'ai oh, bien lui Oh bon, bah, je suis bien vu Bon quoi qu'il est con comme là... tiens il était bon ce SP là Ok y a un brûleur là, vas-y je prends le brûleur le lance des coucou madame j'ai un secret côté chez moi il est tout mignon il est tout beau là je vais pas arriver mais putain mais la boule de feu ah oui d'accord ok j'ai fermé la porte j'ai ouvert la porte qu'il y avait derrière je les ah non mais j'aime bien je ferme la porte pour éviter la boule de feu de a, parce que je la rouvre de double effet derrière qu'avait ce Tu sais, j'aime bien c'est qu'il y a quand même il y a quand même deux traders juste à côté non ils sont toujours super loin Ah je l'avais pas vu, Tiens. Comme il a bien volé lui c'était magnifique. Il peut suicider. Je pense. Ah. ah non putain on a pas en fait putain Ah non mais il voulait se suicider ouais, mais... Ah ouais non mais je comprends euh, mais... Christmas putain. Je le de passe. Il l'as vu euh, Je pense qu'on oh, me dit ça. Il est, il est un peu en train de, de avec mais... Par contre, je vais pas acheter d'armure parce que l'armure ça coûte trop cher et c'est pour les faibles. Veux-tu bien mourir monsieur Ouais, Ah, il est plus chez moi le... Ouais, et bon. bah le moi, moi le SC, il m'a eu l'impression de me coller c'est moi là. Je ne sais, sais pas comment l'esprit il est passé, mais... Ah j'ai un scrap en approche ici ouais, non, On pour approche. échange pas ouais, bah, bah, de Déjà on, bah, on essaie de, déjà de retrouver une situation de table de ce côté là parce que ça... ah, le c, Là, c, c le, le SP, je crois qu'il était mort dans le tash Mais c'est que c'est un peu la fête du cible cette vague Les, les gens ils se disent start. que c'est Gunfinger c'est super long à recharger Ils ont, ils ont pas joué support like quand t'as like pas la... le rechargement live. rapide c'est méga long support tain. Il a pas aimé la balle dans la tête. Euh, ah bah le dernier c'est un SP MDR Oui ok, tranquille Il était bloqué là-haut, bah oui comme un con merci voilà euh, T'as pas besoin de prendre un peu plus d'armure là monsieur, au lieu d'acheter un deuxième lance roquette à moitié vide Si on si je... on a une arme, elle est vite. Je... Ah Il va bah nous faire courir pour voir rien. Ouais surtout que moi je vais passer tout le monde à soigner. Ouais c'est un peu tard pour me soigner. Il est Bah normalement il devrait prendre un touch ah ouais, là. Il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Je vous laisse vous occuper des de mobs hein. Tu l'aurais pas fini, tu l'aurais pas fini. Il a des résistances quand il a mis tout ça, il a des résistances. Ils l'ont fait vraiment pour, ça ça il a fait vraiment pour pas qu'il y Normalement c'est pas censé être total. il qu'il est là-haut. Il est là Ah, là, donc, ouais voilà, là il prend cher mais c'est qu'il est plus un ouais, bon, petit. Oh j'ai du cul dernier, dernier... dernier... Il avait Là, aussi. Ouais, par contre, est barré, là Attention, je dois être J'ai plutôt le patron faut les placer avant en fait ouais mais le problème oh, c'est que les contre les boss ça sert pas hein. ben autant contre euh, hans c'est ça peut être pratique parce qu'il bouge lentement donc euh, dès qu'il rentre dans une zone tu fais tout péter par contre le Patriarch, euh... patriarche euh... non non non mais ça demande trop de préparation et euh, c'est pas rentable niveau dégâts tu le colles des full C4 même en level 25 il prend pas si cher que ça hein. surtout le patriarche hein. contre Hans c'est à peu près rentable contre le patriarche c'est pas la peine